Comment fixer le prix d'une formation Eh bien, le prix d'une formation, il y a plein de manières différentes de le fixer et il n'y a pas de règles, de loi qui existe sur le prix d'une formation. Du coup, une prix de formation, ben déjà, il faut savoir si euh, cette formation est indispensable pour vos clients ou pas. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que ça va changer pour vos clients Si c'est une formation qui est une formation entre guillemets de loisirs, une formation de loisirs va forcément coûter moins cher qu'une formation euh, qui apporte des compétences professionnelles. Et ensuite, ben, dans les compétences que ça va apporter, euh, eh bien, il y a les formations qui vont apporter des compétences qui vont avoir un impact euh, important ou plus ou moins important pour votre client. Donc, plus votre formation apporte un impact important dans la vie de vos clients et un impact que votre client cherche, et plus votre formation peut coûter cher. Et donc, moins, plus votre formation s'éloigne d'un besoin vital de votre client et moins votre formation coûte cher. Donc, premier point, déjà, c'est savoir l'importance de la formation pour votre client. Deuxième chose, c'est euh, la, la qualité du contenu. Si votre contenu est approfondi ou si votre contenu est léger, eh bien le prix de la formation va être différent. Par exemple, une formation qui vous apprend à, euh, à courir, en, et que dans, euh, dans la formation, euh, ben on aborde que la foulée et la respiration va coûter moins cher qu'une formation qui vous apprend à courir ou dans la formation, on va vous apprendre les différentes techniques de respiration, les différentes techniques de foulée en fonction de la morphologie, en fonction du type de basket qu'on utilise, en fonction du type de terrain, en fonction de la, météorologie, de la météo. Vous voyez Donc, c'est la profondeur du contenu. Donc, plus vous serez si, euh, moins le contenu sera profond et moins l'information coûtera cher. Autre point euh, sur le prix de la formation qui influe sur le prix, c'est la durée. Euh, si c'est une formation qui est courte, avec un contenu euh, peu approfondi et un besoin euh, non marqué pour le client, ben, votre formation va coûter moins cher. Si l'information est courte, que le contenu est très approfondi sur un sujet très spécifique et qu'il y a un besoin par le client, ben, elle va quand même coûter plus cher. En fait, vous voyez, ça fait partie de cette évaluation. Donc, Par exemple, euh, un client qui n'a pas du tout besoin de votre formation dans sa vie au quotidien, qui lui apportera rien, euh, qui est courte et que vous allez être très euh, concis, ben, va rarement dépasser les 100 euros. Quand vous avez une formation qui a un gros impact sur la vie de vos clients et que vos clients ont un réel besoin, que vous avez évalué le besoin, que euh, la formation est très approfondie sur un sujet très important et qui a de, de, un contenu très précis, et qui a une durée de vie de, je sais pas, je veux dire 14 heures, par exemple, euh, bah, vous allez pouvoir monter dans les 2 000 euros, par exemple. Et là, si on rentre dans une formation qui a euh, un contenu très pertinent pour le client, un contenu très approfondi qui dure euh, 40 heures, bah, là, on va aller sur des produits pas loin de 4 000, 6 000, 10 000 euros, et plus si affinité. Euh, donc, euh, voilà, votre prix va, évaluer, va évoluer en fonction de, de ces trois critères principaux, déjà. Et c'est là où vous allez pouvoir avoir votre réglette. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous commencez avec un premier niveau de prix et vous voyez si ça se vend. Genre, on a eu des clients, euh, ils ont commencé avec une formation qui vendait au départ à 1000 euros. Une formation qui apportait énormément de... qui était là pour apprendre à leurs clients à gagner de l'argent, euh, mais qui n'était pas indispensable pour leurs clients. Et le taux de vie de moyenne de la formation était une vingtaine d'heures. Ensuite, ils ont décidé de monter cette formation à 1500 euros. Donc au départ, elle était à 1000 euros et gagnait 200 000 euros par an. Ils ont monté à 1 500 euros, ils sont montés à 1 million d'euros. Et ensuite, ils ont monté le prix de la formation à 2 000 euros. Et là, ben, la formation a arrêté de se vendre et ils il restaient, ils stagnaient. Et donc, en fait, ils ont redescendu le prix à 1 500. Parce qu'ils ont rendu compte qu'en fait, la formation à 2000 euros se vendait moins bien que quand la formation était à 1500 euros. Et aujourd'hui, ben, ils tournent aux alentours de 1,6 million et avec un produit qui coûte euh, 1500 euros. Et ils ont fait des tests de prix et ils ont vu à partir de quel prix de la formation ne se vendait plus et à partir de quel prix de la formation se vendait, mais ils ne gagnaient pas d'argent, donc à 1000 euros. Et le, 1600, le 1500 euros était le prix pour eux euh, correct.